Raphaël Lapin, avocat et Saint-Rosien. Oui, donc euh, nous sommes effectivement euh, ici euh, réunis pour, euh, cette, euh, pour cette élection qui a eu lieu hein, euh, de M. Adrien Baron. saint rose a un nouveau maire, ce sont de nouveaux espoirs qui, qui, vont, qui vont naître, qui sont placés dans cette nouvelle majorité qui, qui va entourer Adrien Baron dans la lourde tâche qu'il aura de conduire aux destinées de cette commune qui, aujourd'hui, de notre commune, qui aujourd'hui, euh, évidemment, est, est sous le coup d'un déficit, important euh, à un certain nombre de questions en matière de ressources humaines, en matière de foncier à résoudre, euh, avec tous les enjeux euh, pour que Saint-Rose compte euh, s'agissant euh, de la politique guadeloupéenne. Donc voilà, il y, a, il y aura un certain nombre de dossiers euh, sur lesquels le maire de la commune, le nouveau maire de la commune de Sainte-Rose euh, va devoir euh, travailler et va devoir travailler dans les tout prochains jours. Il l'a annoncé dès lundi. Il attend euh, à la mairie, évidemment, euh, tous ceux et celles qui, qui veulent, qui veulent euh, apporter euh, des réponses aux questions. Et donc, il ne faut pas douter euh, qu'Adrien Baron, qui est entouré aujourd'hui aussi bien euh, de la majorité au Conseil régional, de la majorité au conseil départemental. Le président du conseil départemental, Guy Lossbard, était présent lors de cette élection, il ne faut pas douter qu'il va avoir euh, tous les outils pour répondre aux attentes de la, de la population saint rosienne qui sont particulièrement importantes. On a une commune qui est absolument magnifique. On a une commune qui est entre la montagne, la mer, qui a un port de pêche, qui a deux ports de pêche, qui pourraient euh, vous, porter saint rose vers de nouveaux horizons, qui demande évidemment à devenir plus dynamique, plus attractive pour sa jeunesse, qui demande aussi à répondre aux enjeux. De solidarité pour les personnes âgées qui sont dans notre commune et donc il y a beaucoup à faire. Le maire l'a bien dit, il en est conscient. Il est animé par ce sentiment de responsabilité. Nécessairement, il est heureux de cette euh, élection. Il va être entouré d'une majorité euh, qui est faite d'une belle alliance. Donc, on espère nécessairement que ça sera euh, une belle réussite pour Sainte-Rose. Évidemment, euh, on, on, on le dit en, en pensant à, à celles et ceux qui se sont euh, battus avant lui. Euh, il a fait référence aux anciens maires, euh, à Jean Daniel, à Charles Gabbard, il a fait référence à Claudomir Bajazé. Il a fait référence aussi à Richard Yacou. Il a fait référence à l'histoire de Sainte-Rose, l'histoire de Sainte-Rose qui est faite de manière plus récente euh, de Claudine Bajazé et de Lynn Laguerre qui, qui, qui s'est battue euh, de manière tout à fait honorable pour cette élection. Et il a salué d'ailleurs euh, sa candidature. Donc évidemment, on, on ne peut que euh, saluer, se réjouir euh, pour Sainte-Rose de ces nouveaux espoirs qui, qui viennent être portés par l'élection d'Adrien Baron.